Coucou mes petits chickens, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo unboxing, mais j'ai déjà ouvert le carton parce que j'ai fait une fois la vidéo, mais ça n'a pas été. Donc j'ai découvert mes produits. Bref, vidéo unboxing. De leur pop, mes petits chickens. Je du Donc mes petits chickens, retour au décor, à l'ancien décor, une you know, retour aux J'ai commandé durant la Black Friday. Euh, euh, ben, des produits chez Colourpop quoi, qui est un site américain qui vend donc, des produits de beauté bien évidemment euh, font teint, euh, truc comment on appelle ça, euh, anti-cerne euh, rouge à lèvres, euh, sur, ils sont surtout connus pour leur rouge à lèvres et leur euh, style pour leur, les yeux là enfin leur eyeshadow palette, enfin palette de euh, boxette, enfin bref compris je vais vous parler un petit peu des modalités mais vite fait bien fait, bien fait parce que je pense que vous connaissez tous euh, le site Colourpop ou pas enfin je serais ravie de vous informer, de vous instruire. Bref, Colorful, comme je disais, c'est un site américain qui livre depuis à peu près un an, voire un an et demi. En euh, Belgique, Luxembourg, France, etc. Avant, il n'y avait pas moyen, tu devais pas... Enfin, il ne livrait que genre euh, au site euh, Amérique latine, du comme ça. Donc, tu devais passer par Chipito et des moyens, euh, des autres moyens diverses comme ça pour pouvoir te procurer ces produits. Il faut savoir que c'est des produits extrêmement peu chers. Donc sont donnés. Euh, les rouges à lèvres, tu les as pour 5 dollars. Euh, les eye shadow, tu les as pour 6 dollars. Enfin, tu convertis en euros si en as genre pour 5, 4, 4 85 5 euros. Enfin, C'est hyper donné. Et la, le rapport qualité-prix est excellent. J'avais vu des revues dessus. J'étais là, what the fuck J'étais je m'avais devant les produits, je m'avais pigmentation des rouges à lèvres, pigmentation des, des, des fards à paupières, enfin, on fleek. Bref, Moyen de paiement, un petit chicken, carte de crédit, donc Visa, maestro, enfin Mastercard, etc. Ou PayPal, mais pas de Maestro, pas de carte de débit, quoi. je ne sais pas pourquoi. Ma commande a pris trois semaines à arriver. Euh, très bien emballé. Un papier comme ça, en dessous, les produits, puis le papier au-dessus pour protéger, donc très rien à dire. J'aime bien la boîte ici, ça fait un certain d'où le petit rappel de con oh, maybe. Maybe. enfin bref donc on va commencer tout de suite par l'unboxing des produits, j'ai eu sept produits enfin j'ai eu, j'ai acheté 7 j'ai acheté sept produits le train Hop. le petit ticket de le train m'avait manqué ça faisait longtemps, putain retour aux sources, retour au train je suis sûre que vous êtes content, je suis sûre que vous me dites, ah le train je disais, 7 produits, mes petits tickets, j'en ai eu pour 40 dollars, soit 36 euros, une enroule comme ça. Premier produit. J'adore le meuf qui fait le premier produit, mais qui prévoit. Ah J'ai cassé. Mmh, La texture, elle est chouette. J'ai cassé le produit, mais du coup, quand je voulais le... En fait, la texture, elle est grave chelou, les gars. Mais genre, c'est un fard à paupières, super shock shadow. Voilà, genre, en fait, vu qu'elle est tombée, j'ai vu qu'elle s'était, en fait, elle s'était recroquevillée sur elle. Donc, ce que je fais, je, je pousse. Mais c'est pas poudreux, les gars. C'est pas du tout poudreux. C'est soluble. Et du coup, quand tu tires, c'est trop bon. Bref. Voilà, du coup, je, je suis dégoûtée Parce que j'en ai eu, putain, la pigmentation Les gars, j'en ai eu genre pour 6, 5 dollars Ensuite, j'ai commandé Je vais essayer de pas le faire tomber Un Super Shock Chic Oh my god Ok, on va Allô Pigmentation Allo Pigmentation comment tu vas Les gars, pour l'instant j'adore. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'être fake parce que je les ai déjà vus. Donc, je suis là en mode.. Même... J'adore, mais je le savais déjà que j'adorais. Mais en fait, je vous fais juste les swatchs. Mais franchement, au top. Au top. Ensuite, j'ai acheté un crayon à lèvres. C'est le Lipi Pencil. Voilà, putain, j'arrive pas. On ne voit rien, rien, rien. Franchement euh, au top hein Oh là là J'ai kiffé C'était genre 2 dollars mais vraiment grand max quoi petit... 2 dollars j'étais là Je prends je prends Ensuite, mes petits tickets, j'ai acheté un rouge à lèvres. Donc, le Ultra Matte Lip. Et je... I think... Non, c'est pas celui que je porte. C'est un rouge en couleur... Rook. 17K. 4. Oh my God. <rire> Damn it. Damn it. Oh my god Franchement Genre quoi 5 dollars les gars 5 dollars mais On achète en fait J'ai ensuite pris en fait Les best en fait Il se comme ça Un packaging blanc Tu veux tout Il est là Au top Là, ici, au top mes petites chicken. Je suis ravie. Franchement, pour l'instant, rien à dire. Un sans faute. Un autre rouge à lèvres. C'est celui que j'avais mis de base. Bah, bon. Je suis super contente. C'est la couleur zipper et c'est le 17K4. Enfin, je pense qu'en fait 17K4 c'est pour tous les mats. Ensuite, et enfin pour terminer ce que j'ai mis là, j'ai acheté un No Filter Concealer. J'avais pas, mets jamais, jamais concealer et j'adore. Franchement, je l'ai testé. On voit le et tout Sur qui, mes petits chicken Je Sur qui, franchement, regardez, hein, ça me donne du glow. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis là. Et si vous voulez voir les articles. Par contre, là, vu que c'est le retour de Frifri, il y en a 3 par heure. Hein. Il y en a 3 par heure, ça c'est sûr. Comme bazar, mais quand toi, tu dois prendre ton train, tu en as une, un. tous les... Euh... Ok. Je disais, si vous voulez euh, voir un petit peu euh, ce make-up, euh, comment je fait, allez sur mon Insta, qui est Manzel Fridiane, et je, normalement, publier la vidéo. Donc, voilà. Voilà une petite cas, j'espère que ce, ce haul, non, parce que oui, c'est comme un haul, mais cette vidéo unboxing de la marque Colourpop vous aura plu, si c'est le cas. N'oubliez pas de mettre des thumbs up, des pouces en l'air, de vous de, de, de, de, de, mettre des petits poulets en commentaire, de, de, me dire que vous aimez les chickens, et, et on a assez, en fait, mes petits chickens. Bisous! Prenez soin de vous. Ciao, l'amif.